tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout Gardez. Gardez. tout bien. bon dieu tout Gardez. tout tout garde, bon, bon tout Alléluia. Alléluia. Gardez. Gardez. Gardez. Je vous remercie. Parce que je Passez Issa Parce Jean-Luc Jean-Luc. Parce que qui suis là. L'église. Cabadore. Il dépassait tout l'hôpital scientifique qui est dans le monde. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Amen et bah t'as vrai, ça adoration et pas passe ça. Oui. Alléluia. Yes. Aïe aïe aïe. Moi-même, moi je sous deux mon dieu, sous deux la Bible, sous deux Jésus-Christ. Y'a l'église qui a sérieux. Il faut viser le frère respect pour me marier qu'on a. Avec adorateur, vous faites respect nous. Parce que si je ne avec nous, c'est avec fidèle à je Il va m'adorer, oui. Comment faire que ça ne va bouler Amen. Aïe, aïe, aïe. Comment faire que ça ne va bouler Mon problème n'a qu'à boire. Le bon problème non, est Amen. dans ce qu'il y a une Amen. Dans l'adoration de la spirituelle Dans l'adoration On est la présence de Dieu Qui est la thérapie spirituelle Amen. Amen. Comment faire saurier un pas bouler Amen. Comment faire cancer sans un sang, tête? Comment faire, comment faire Comment faire, comment faire mais la présence de Dieu par réel, Comment faire ce qui a passé Est-ce que mon Dieu n'est pas réel yes. Amen. Mon yes. Bon problème, comment faire Pas intelligent Comment faire pour l'autre bagage qui traverse Comment faire pas une nouvelle pensée Si pas qu'on problème en l'air, qu'on problème en bas. Mais problème non, <t 'en> même non l'air, en l'air là. Sous cher, oui. oui. Et pas en l'air, non. Si pas qu'on problème sous cher, qu'on problème, problème <t> en bas. Et à tailleur, en tant que pasteur, il faut chercher problème. Alléluia. Il faut chercher le problème. Non? Et ce problème n'est pas en bas, il est en local. Mais le pas en l'air. Ah, alléluia. Alléluia. Il ne en l'air. Et ce problème n'est pas passé ni présent. Et s'il n'est pas présent le futur. Le problème est là. Bien sûr, comme on sait, sait qu'il soit blanc, oui. dans des oui. déserts, oui. qu'on sait. Oui. Eh, si est est même S'il ou m'a Comme y'on Qui soit clos Dans des ah. écesse, Non moins Besoin Où ou même S'il oh même seul que moi même seul que ma douleur, ou même seul, ou même même que moi Ah. Et oh, même seul combat. tout tout Good last one, wow.